Bonjour les loulous, ce soir j'ai le privilège et le plaisir d'animer une soirée, une soirée interréseau ici dans la région dans laquelle j'habite au Pays Basque et vous avez derrière moi plus de 110 personnes qui se réunissent, des chefs d'entreprise et puis des candidats, des candidats à l'emploi, des candidats à, à projets et j'ai ce plaisir justement d'animer cette soirée et c'est vraiment un réel plaisir de rencontrer des gens et puis de faire en sorte qu'en effet ce genre d'événement se déroule bien. C'est toujours intéressant de, de voir les gens se rencontrer et quand on parle de réseautage ou de networking, ça dépend si vous êtes du Canada ou de France, il est toujours très important d'aller au-delà de la rencontre et de la carte de visite, c'est d'aller plus loin, c'est quand les gens, quand vous vous rentrez avec des cartes de visite, c'est de prendre le temps de vous souvenir des gens que vous avez rencontrés grâce aux cartes de visite, mais de les appeler. D'appeler les gens pour faire des rendez-vous, car l'erreur numéro une que beaucoup de gens font quand ils font du réseau, c'est de penser que être venu à une soirée réseautage va vous apporter des affaires, mais rien n'est plus faux, car si vous-même, vous ne faites pas votre part, le travail ne viendra pas à vous. Il est vraiment très très important, après ces rencontres, d'utiliser ces cartes de visite comme étant une réelle base de données et de rappeler les gens dans les jours qui suivent, afin de pouvoir arrêter un rendez-vous et de pouvoir en effet parler plus amplement, plus calmement, dans une atmosphère peut-être beaucoup plus sereine que celle-ci. Même si, bien entendu, c'est intéressant et qu'en très peu de temps, on peut rencontrer énormément de gens. Donc voilà, donc je vous encourage, si vous-même vous êtes en quête de réseau, de nouveaux contacts, de passer à l'action et d'aller au bout de votre action Juste dire bonjour aux gens, dire votre nom et donner une carte de visite ne suffit pas. Prenez-les et faites votre travail. Allez, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, soyez heureux et simplifiez-vous la vie. Ciao.